Bonjour, ici Jean-Luc Henri de Révolution Fermentation. Je me fais souvent poser la question, combien y a de sucre dans mon kombucha Le problème, c'est que je ne peux pas répondre à cette question parce que ça varie en fonction de plein de paramètres. Combien de sucre vous avez mis dans votre, dans votre thé sucré à la base Mais c'est surtout la question, c'est combien de temps vous avez laissé la fermentation Parce que de jour en jour, le sucre va se faire manger par les levures et plus les levures sont en forme, plus la température est propice pour le développement des levures, plus les levures vont manger le sucre et au final diminuer la quantité de sucre dans le kombucha. Donc la vraie réponse, c'est vous qui pouvez l'avoir. Parce que si vous faites fermenter votre kombucha 10 jours, ou 15 jours, ou 20 jours, il n'y aura pas le même taux de sucre à l'intérieur. Donc, ce petit équipement-là, qui s'appelle un réfractomètre, ça mesure la réfraction des liquides. En regardant tout simplement à l'intérieur, vous allez pouvoir voir le, le taux de brix, qui en fait compte le pourcentage de sucre dans votre liquide. Et vous allez voir, on va faire le test, chaque kombucha peut avoir un taux de sucre différent en fonction des différents paramètres que vous allez faire. Donc en ayant ça, vous pourrez créer le kombucha à vos goûts en fonction du taux de sucre que vous voulez au final. Donc j'ai 4 kombuchas plus un kombucha qui n'a pas encore commencé sa fermentation, donc le sucre n'a pas encore été encore mangé par les levures. Et j'ai un verre d'eau qui va me permettre de rincer mon réfractomètre parce que j'ai envie qu'il soit tout le temps calibré correctement. Euh, donc on va commencer par le kombucha. Mais en passant, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sur la vidéo, ça nous fera plaisir d'y répondre. Et là, on a du 6 brix Je rince bien. Là, j'ai un kombucha qui a été pas mal, hein, hein, qui, a, qui a fait monter longtemps. Et on est à 2 brix, donc 2% de sucre par rapport au volume total. On a ici du 6 brix. Là ici, il y a du 5 brix dans ce kombucha-là. Et le dernier... Du 4 briques. En fonction de la méthode de fermentation, de la température et différents paramètres, on peut avoir un taux de sucre différent. Et pour diminuer le taux de sucre, vous faites juste prolonger votre fermentation. C'est vraiment super facile et très très simple à mesurer avec le réfractomètre. D'ailleurs, c'est pas mal la seule manière technique facile à la maison pour savoir en réalité combien de sudan dans kombucha. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la liker, la partager à vos amis. Puis euh, bonne fermentation